Traduction instantanée, échangeur de crypto à l'intérieur de l'application, revenu passif et actif, et tout est Sintera. J'ai bien fait de choisir Sintera Sharing Coins dès le début du jeton pour un super bon prix.